Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne, les astres c'est moi Zéna. Et voici les prévisions du Capricorne pour le mois de mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant le mois de mai. Donc, en plus, durant le mois de mai, en plus des trois planètes,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 dans votre signe ainsi que le nœud sud ce qui était très épuisant pour vous maintenant que le nœud sud quitte votre signe pour entrer dans votre douzième maison vous allez commencer à lancer des soupirs de soulagement comme si vous sortez euh, d'une bataille mais vous sortez gagnant le nœud nord dans votre sixième maison, va vous offrir des opportunités intéressantes au niveau professionnel, surtout durant la présence de Vénus dans cette maison d'ici 7 août. Donc, vous pourriez intensifier vos efforts au niveau professionnel et établir vos stratégies et vos objectifs et prendre les actions nécessaires. Par contre, il faut faire attention au gain du poids. Vous pourriez gagner du poids durant cette période d'ici euh, un an et demi, donc d'ici janvier 2022. Car vous pourriez avoir tendance à manger trop et votre appétit pourrait devenir hors contrôle. Donc, vous devez porter une attention particulière à ce propos. Durant la présence des nœuds dans ces maisons d'ici janvier 2022, vous allez commencer à voir votre victoire contre certains de vos ennemis que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et ceux parmi vous qui ont des problèmes de santé, vous commencez à voir les bons résultats au niveau de vos, de vos traitements. Le 7 mai, Une pleine lune, super lune, aura lieu dans votre onzième maison. La onzième maison correspond à vos souhaits, vos ambitions et aussi à vos gains financiers que vous pourriez obtenir à travers vos efforts. Cette pleine lune dans cette maison va vous faire voir l'image plus claire, soit à propos d'une relation d'affaires ou d'une relation d'amitié ou amoureuse. Donc vous allez faire un bilan des avantages et des inconvénients provenant de ces relations et vous allez pouvoir prendre une décision les concernant. Mais aussi si vous travaillez sur un projet dernièrement, cette pleine lune va vous faire voir les choses plus claires et vous allez pouvoir prendre la décision nécessaire si ça vaut la peine de continuer dans ce projet ou non. Le 11 mai, Mercure entre dans les Gémeaux, votre sixième maison, et deux jours plus tard, le 13 mai, Mars entre dans les Poissons, pardon, votre troisième maison, mais dans cette maison, euh, Mars, dans cette maison, va vous offrir l'opportunité et le courage de vous exprimer et d'exprimer vos pensées et vos opinions. Mais, il faut absolument conserver une certaine du diplomatie en, en, en exprimant vos pensées et vos opinions, parce que vous, allez à, vous pourriez avoir tendance à être un peu euh, trop Enthousiasme, ce qui pourrait apparaître aux autres, comme si vous étiez frustré ou énervé. Donc il faut absolument euh, que vous contrôliez la manière dont vous présentez ou vous exprimez vos pensées ou vos opinions. Vénus et Mercure dans votre sixième maison, dans les Gémeaux, vont vous offrir des opportunités au niveau financier. Ou au niveau professionnel. Et vous allez recommencer vos activités si vous étiez en arrêt pendant quelques temps. Le 22 mai, une nouvelle lune aura lieu dans les Gémeaux, votre... Euh, votre sixième maison, cette nouvelle lune sera une excellente opportunité pour débuter quelque chose au niveau professionnel ou au niveau de votre bien-être. Cela pourrait signifier des nouvelles méthodes de travail qui vous aideront à très bien gérer votre temps ou bien le début d'un programme, une diète ou des nouvelles habitudes pour le maintien d'une bonne santé.